Salut bande de noobs! Comment ça va sur le campus de la Société Academy? Vous avez passé une bonne et agréable journée aujourd'hui? Ça va super bien ou quoi? Et dis donc, aujourd'hui on est sur un jeu. Rainbow Six, vous connaissez? C'est un jeu qui vient de sortir. Vraiment, fait par un tout petit studio. Pas de bugs. Très bonne communauté. Très bonne entente. On aime bien. Ouais, j'aime bien. Bonjour Moodway. Comment ça va, Wildy TV? Je dis pas bonjour aux gens qui payent pas, donc ça c'est fini aussi, hein, oui. que vous compreniez. Pourquoi il y a un bruit comme ça de Windows Qui êtes-vous Vous êtes votre Hein Vous vous souvenez ce que je vous ai dit hier T'arrives au travail, déjà, hop, il pleut. Tu vois Il pleut, l'ascenseur marche pas et tu viens de trébucher sur une merde de chien et t'es tombé la main dedans. Et il est 6h du mat'. Voilà, ça c'est déjà la première rencontre avec Rainbow Six aujourd'hui. Venez, suivez ma vie de streamer sur Rainbow Six. Je vais donc lancer un Quick Match. Pour ceux qui ne le savent pas, Quick en français peut être traduit par vite, rapide ou vite fait. <rire> du coup, Quick Match un match rapide Merci de nos sous pour les 9 points de frais de scolarité Hey Vous voyez mes c'était rapide Le match est commencé, certes, mais ce n'est pas grave Aujourd'hui, que du positif Hello guys How are you doing I just joined the game Vous allez voir, le jeu va me le rendre Je ne me laisserai pas avoir par euh, le, le caca qui était sur le trottoir Et dans lequel j'ai dérapé Salut 6 Salut à toi Bebe 7 Comment ça va Beubeu Tu as passé une bonne et une agréable journée Le crosshair placement Toujours important ainsi qu'un bon spray contrôle Ne jamais tirer plus de balles que nécessaire Beubeu oh, On se fait chier là Non non non pardon On ne s'embête pas du tout jamais Car chaque instant nous permet de nous concentrer Sur des éléments importants de Rainbow Six Par exemple l'écoute que se passe-t-il là-bas Oh, il est mort, mais nous ne l'avons pas entendu. Ce qui signifie que Blackbird va rentrer par la fenêtre, je pense, d'après ce qu'on appelle le Game Sense. Eh oui, le Game Sense était là. What Il est très très fort. Je ne l'avais presque pas vu. Il a effectué ce qu'on appelle un pré-shot. Oh Il a très bien joué. Peut-être un peu de chance. Peut-être de chance. Non, non, non, ce n'est pas du cheat. Les plus grands experts seraient absolument unanimes avec moi si je mettais ceci comme clip sur Twitter. C'est peut-être un peu de chance, les amis. En plus, nous étions en quick match. Rejouons une autre game. Après tout, pas de chance. Il ne s'agissait que de la première. Je ne laisserai pas ça influer négativement sur le contenu de mon stream. Nous enchaînons avec une deuxième game Il y a deux joueurs absents en face Mais ce n'est pas très grave Ils nous, nous rejoindront au prochain round Oh c'est un bonsai. Savez-vous que bonsai veut dire petit arbre On en apprend tous les jours Oh là là Le round va très très vite Je n'ai pas le temps Il faut que je fasse des kills Puisque je suis créateur de contenu Et que apprendre sur Rainbow Six Vous en avez rien à foutre Ce qu'il faut c'est que je mette des headshots Oh là là merde ce n'est pas grave. Oh Encore un joueur Finca très rapide. Oh Il est excellent Cela pourrait-il être le même que tout à l'heure Un joueur très chanceux. Je ne pense pas. Je pense que l'algorithme de Rainbow Six fait bien les choses. Et nous empêche de toujours toucher avec les mêmes personnes. Nous donnant ainsi l'impression que nous sommes 17 joueurs. On va passer un bon moment. You look very good Finca, Pat uh, uh, player. What do you use to be so good Je vais lui demander. Finka, let me look at your skin. What is your skin, Finka Wait, don't move. Don't move, I can't see it. I can't see. Ah ah ah ah ah ah. Sorry. I'm new to the game, Finka. Je vais le reporter. Je pense que c'est un, tr un tricheur. Oh là là. Tell not hack 7983. Bien joué l'anonymat. Ça m'est arrivé, 64 TK, what the fuck. J'essaie d'être positif. I'm sorry, don't kill me Ready, again. Ah, yes, yeah, thank you. Kill me. It's because you use a cheat. What kind of cheat do you use, bro? Ready, welcome, I want to, I want to know. Where did you buy it? Okay, how much is it? Oh, $4 dollars per day. It's pretty cheap. I was wondering, is it your mother or your father that abandon you? Je vais demander si c'était son père ou sa mère qui l'avait abandonné. J'aimerais savoir les éléments qui se sont passés dans sa vie de merde pour devenir un énorme fils de Il faut essayer de comprendre les gens, les amis. Qui paye 3,4€. Oh c'est plus rentable que de payer 6-4 et ses conseils de merde 50€ de l'heure. Hein Oh, ils se connaissent <rire> Quelle belle communauté que le monde du cheat Visiblement J'aimerais en faire partie Ils sont beaucoup plus sympas entre eux Que nous le sommes entre nous Oh il est trop fort Revoyons cette action au ralenti Wow Sûrement un petit problème de hitbox Le fameux pick advantage après tout, ce n'est que la deuxième game. Relançons une troisième game. Peut-être que je n'étais pas chanceux. Hein. J'ai hâte. Cet environnement de travail est très sain pour moi et ma santé mentale. Hello, everybody. Essayons d'être positifs. Oh, une fine cabateuse. What? How are you doing today? Je vais le reporter, mais c'est juste pour... How vous. are, you good? How are you? I actually love you and I'm not even... Oh, tell not act 39.93. Would you still love me if I was cheating on the game? Yeah, I, I was with you five minutes ago. Yes, of course I would. All that matters to me is that I win. I don't give a shit about anything else. So it's very important for you to be winning a quick match? Yes, because then I can get the ring. Oh, and then? And then I get to champ and sell the account. Shit, you don't need me, you got him. Yeah! Pink. Yeah, he's in pink, he's in that big hole he made. I love- I love big holes, bro. I'll let you do I'll my I'll take big you hole. to my big hole. Great mind, single like. And you're cheating in the game. Yeah. I just want you to do something right now. Come to my stream because I can guarantee you okay. that you will never see the light oh, of the ranked game. Never. So enjoy this game. I was like really forcing that fake ass accent too. No, like, no no really no! Come that. to my stream. My name is Six Squatter. twitchtv squatter You know I'm not hiding. You know? Sorry, I don't. I don't watch streams that have like what two viewers. I have I'm 400. Like I actually hey, man, won I the so, fucking world champion on the, on you. this game. You know? You you you have no idea what yeah. you're talking oh. about. You're a piece of. <laughs> of <laughs> that's what you are. You are piece of. <laughs> of oh okay. my god. Game. This is your last game in this game, okay. and you lost no, four euros or dollars. I don't know. Guy, anything else to say? Or is that all? No, because I know that someday in the future, you will regret what you did. You will. No. Yeah, you will. It's just a game. But that doesn't mean anything, you know? It does. It means it's just a video game. It's not. Because I'm pretty sure that it you know eSports, you know streams, you know that people are it's living out of it. It's not! It's, it's, it's not a game, it's it's a product it of is. a company and people are living out yeah. of it. Yeah, Yeah. but you're not, so... I am! I actually am! Come to my stream, bro! But, We can talk for you're hours! Not, it, it's, you're not, though, it's okay. Wait, what, what's your stream name? I'll sub to you, bro. Sixsquatter, S-I-X-Q-U-A-T-R-E. -E. Type in the chat, I'll, I'll sub to him. So it's $3.99, it's the price of your cheat. Oh, I got mine for free. Don't do that, bro, really. You seem like a nice guy. No, I I got mine no. for free because, you know, if you uh do a media for them, like show off a cheat and shit, you get for free. But it's sad. It's really sad, man. It's not. It's the same way you're playing, the. you're streaming. No, it's not. It is. have a good stream have a good day guys i love you bro i love you too <clears throat> anyway <laughs>